L'autre jour, je me suis amusé à faire un petit test. J'étais à la maison avec une de mes filles, on fait la cuisine et puis elle m'aide à préparer un plat où on va mettre du saumon du saumon fumé sur une assiette. et je lui euh, euh, donne le, le sachet, le, le, la pochette, enfin, l'emballage le, voilà, avec le saumon dedans qui est déjà coupé est avec les, vous savez avec les, les feuilles comme ça plastique entre chaque tranches de saumon, et je lui demande de les mettre en place, comme ça, sur une, euh, sur une assiette, sur un plateau. Elle le fait, et une fois qu'elle a terminé, donc elle a touché les tranches de saumon, et elle les a mis en place sur le plateau, quoi, et elle se dirige vers le robinet, et là, juste avant, en fait, hein, ce que je fais, c'est que je prends ce rouleau, un hein, rouleau de papier nuage, je lui donne une feuille, et je lui tiens, vas-y, euh, lave-toi les mains avec ça, et là, me regarde étonnée, et je dis, vas-y, frotte, frotte tes mains avec ça. Ah, vas-y, frotte, frotte les mains. Elle frotte, elle frotte. Bah, elle me demande un autre papier parce qu'elle dit, mais attends, c'est dégueu, quoi. Euh, donc, une autre feuille, une autre feuille. Tu vois, j'arrête sur les feuilles. Euh, et continue. Et, et je vois qu'elle veut se diriger vers la robinet. Je dis, ah, c'est bon. Euh, et là, elle m'a dit, mais non, mais c'est dégueulasse. Papa, je ne peux pas rester comme ça. Pourquoi je suis en train d'expliquer ça Parce que c'est exactement ce qui se passe avec... Ça, qu'est-ce qu'on a appris à faire avec ça Comment on utilise le papier toilette Et c'est de ça dont je vais te parler ici, dans cette formation, qui est tout à fait particulière pour moi sur ce sujet-là, mais dont j'ai vraiment envie de parler, ça fait des années que j'avais envie d'aborder le sujet, euh, ça fait plus de 26 ans que j'ai mis ces trucs-là de côté, plus besoin, donc j'ai un peu de recul dans le domaine, pour pouvoir m'en passer en quasiment toute situation. Et je t'en parle dans la vidéo qui suit, ou dans le programme que j'ai mis en place, en point exprès pour ça, pour les personnes qui voudraient arrêter de faire, comme je disais là, pour le, le saumon, et de se laver, d'avoir une hygiène complètement différente, en arrêtant de gaspiller des ressources en plus à cause de ça, et... En, en trouvant en fait une nouvelle forme d'hygiène si on prend cette métaphore, enfin cette image que j'ai pris là pour le saumon ça serait pareil pour n'importe quoi d'autre qui pourrait imaginer avoir les mains propres quand elles sont sales en utilisant et en les frottant comme ça même si on les frotte et qu'on change et qu'on qu vide le rouleau est-ce que les mains vont être propres bien sûr que non comment on peut accepter de ne pas se nettoyer mieux que ça aussi pour notre hygiène intime et d'attendre juste d'avoir une douche à un moment ou à un autre et de gaspiller des tonnes et des tonnes et des quantités incroyables de rouleaux de papier comme ça. Et dépendre de ces rouleaux comme on l'a vu là dernièrement avec cette pénurie complètement ridicule euh, qui était incroyable et qui est euh, arrivée euh, suite aux événements euh, du covid Okay, donc, l'idée de ce qu'il y a derrière tout ça, et tu vas voir, soit si tu écoutes la vidéo de présentation de tout ça, qui est un petit peu longue, je parle une quarantaine de minutes, mais elle est un peu longue, si le sujet t'intéresse, tu vas voir que tu vas apprendre des choses, que tu veuilles après t'offrir la formation ou pas. La formation que je mets en place là, ensuite, après cette vidéo de présentation, elle est vraiment là pour te guider, vraiment pas à pas, pour que tu puisses toi aussi faire tes propres expériences et voir que finalement, ce n'est pas si compliqué de se passer de ça, et de découvrir en fait, non seulement une nouvelle hygiène, mais aussi une nouvelle autonomie. Et je pense qu'au jour d'aujourd'hui, tu as pu le voir peut-être par rapport aux événements qui se sont passés ces dernières semaines. Je parle du Covid, hein, ça va dépendre quand tu vas écouter cette vidéo, coronavirus, Covid, etc. Mais... On voit bien que, a priori, oui, les amis, il va falloir qu'on soit de plus en plus autonome et qu'on arrête de dépendre sans arrêt de l'extérieur, de choses qu'on euh, ne que, qu peut pas fabriquer ou avoir nous-mêmes. Et d'autant plus que là, en ce qui concerne les rouleaux de papier, on en a vraiment, vraiment, vraiment pas besoin, comme tu vas pouvoir le voir. A tout de suite dans la suite, si le sujet t'intéresse, un sujet qui n'était pas évident à amener, c'est pour ça que ça fait... Moi, ouais, je dis plus de 26 ans maintenant que je me passe des rouleaux de papier toilette. Hein, mais j'aurais voulu faire cette formation avant. Je n'ai juste pas osé. Je ne savais pas comment m'y prendre. Et là, on va dire c'est peut-être la goutte d'eau qui a fait déborder le vase et qui m'a permis de me lancer sur ce sujet-là qui euh, va en intéresser certains, je pense. À très bientôt. La suite dans les liens que tu peux trouver et dans cette vidéo de présentation. Au revoir.